C'est une interprétation d'un homme moderne qui voyage entre Paris et New York. Toujours d'une élégance contemporaine, mais avec une note d'impertinence. La combinaison de patchouli, des notes boisées, épicées, boisées, ambrées, et représente bien ce parfum moderne mais assez sophistiqué.